Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création d'un compte personnel et à la veille documentaire dans Scopus. Lorsqu'une recherche renvoie des résultats satisfaisants, il est possible de demander à Scopus de poursuivre automatiquement une veille sur le sujet et de déclencher des alertes par mail afin de vous informer des nouvelles publications. Pour cela, il convient de créer un compte personnel en cliquant sur « Register » et de remplir le formulaire. Une fois authentifié, on peut déclencher une veille ou alerte dès que l'on croise l'icône cloche. La fenêtre qui s'ouvre permet de nommer l'alerte, de vérifier la boîte mail qui réceptionnera les alertes, par défaut ce sera celle indiquée lors de la création du compte personnel, de déterminer la fréquence et le jour de réception de l'alerte. On sauvegarde. On gère ensuite l'ensemble des veilles à partir du menu Alerts. Il est ainsi possible de la modifier, de demander à recevoir des fils RSS, de supprimer l'alerte, de l'activer ou la désactiver. Par défaut, une alerte est active pendant un an. Il est bien sûr possible d'en prolonger la durée. Vous pouvez désormais organiser une veille documentaire dans Scopus. A bientôt pour un prochain tutoriel.